Et nous revoici pour une nouvelle présentation. La suite, on l'avait promise lorsqu'on avait présenté la plateforme de soutien d'infanterie. Je voudrais d'abord commencer par un gros big up à la communauté, les remercier sur la façon dont ils ont accueilli en fait cette présentation qu'on a fait en duo avec avec Sassouf qui qui est juste avec moi. On vous avait promis qu'on continuerait euh, donc sur la NR99 puis il y en aura d'autres mais voilà, je reviens sur cet accueil que vous avez eu sur sur la vidéo. Sachez que ça nous a fait ça nous a fait plaisir. Hein je pense qu'on va hein. dire ça ouais, ouais. Hein, franchement Salut tout le monde déjà et ouais bonjour ouais, ouais, ouais. merci beaucoup euh, super accueil de cette vidéo des bons retours ouais, ouais voilà ça nous a euh, ça nous a vraiment permis euh, de, de, de se dire que ce qu'on faisait était utile était important donc euh, je pense qu'on va euh, on, on est conforté euh, apparemment le format euh, colle bien au niveau du temps au niveau de ce que l'on dit donc euh, on est parti pour la nr 99 c'est parti <rire> On va d'abord commencer juste par un petit truc, c'est regarder la figue, puisque je me suis wow. euh, mis putain cassé euh, <rire> la tête euh, à la montée dans un, dans un live Twitch qui devait durer une heure et qui en a duré quatre. Euh, juste dire que c'est juste une des plus belles figurines que j'ai vues dans l'univers Star Wars, alors je sais qu'on le dit euh, qu'on le dit à chaque fois mais, euh, mais là, euh, là c'est encore plus vrai, il euh, y a plein de choses hein, vous voyez les, les, les, canons, euh, les canons si vous faites attention peuvent être, peuvent être mobiles et tout, enfin c'est franchement c'est top et euh, plus que jamais, euh, ça c'est quelque chose que j'avais déjà abordé, il euh, faut savoir que la communauté euh, des, euh, des modélistes s'intéresse énormément euh, aux jeux Star Wars et Légion parce qu'ils récupèrent des, des pièces qu'ils n'ont jamais pu euh, obtenir euh, autre mesure Autrement... d'ailleurs il y, y a des gens qui achètent euh, les boîtes rien que pour faire euh, du modélisme et euh, on, franchement on, on voit, des, on voit des, des, des setups, on voit des, on voit des décors qui sont, qui sont faits comme ça avec ces figurines qui sont des dioramas qui sont juste, ouais. Ah ouais, des dioramas qui sont juste de toute beauté les amis, on va commencer euh, par la carte, et puis euh, quand on parlera de la carte, on parlera, on parlera euh, de ça euh, en même temps. <rire> C'est ça. Euh, donc, euh, la carte principale du euh, NR NRN99, le Druid, je l'ai sous les yeux, 145 points. On est à 11 de coque, on va dire, on ne va pas parler de vie, 11 de coque, et puis 7 en mécanique, et on va euh, défendre euh, en blanc. Donc, on est sur un profil qui est assez proche du TRTT, si ce n'est qu'au niveau mécanique, on a, on, a juste, on a juste un niveau inférieur. On va avoir le Surge à la fois en attaque et, et en défense. C'est plutôt intéressant. Un mouvement de 1, mais on peut d'ores et déjà aborder ce sujet-là. On est en ouais. face du plus grand socle de Star Wars Légion. Donc, du coup, ce mouvement de 1, il aurait presque fallu mettre un demi <rire> il est énorme, il est énorme, ce mouvement dehors est vraiment... Ouais, qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire toi C'est un, un mouvement qui permet, qui permet de se déplacer et de traverser la table en, en combien, en combien d'activations Bah euh, si tu veux sur par exemple on prend le déploiement classique ligne de bataille, hein, hum. avec un mouvement t'es déjà au centre de table, bah, voilà. voilà. Ouais, ouais. un mouvement et puis derrière ça te permet de tirer et puis peut-être tu as déjà pris le contrôle du centre de table avec, avec, ce, avec cet engin, c'est vraiment impressionnant, on rappelle en plus que dans les zones de déploiement de 1 euh, il a le droit de se déployer de, de profil ouais. enfin de côté plutôt, ouais, ouais, ouais. et ensuite se repositionner, donc il gagne de la distance en plus sur la zone de déploiement, mm -hmm. puis il bouge ah oui, ah oui, tout à fait, il y a, il y a un redéploiement, qui est, il y a un repositionnement euh, qui est en, en ça, bon, ouais. euh, par contre, euh, du coup, euh, bon, on le verra euh, tout à l'heure avec son point faible euh, des flancs, euh, mmh. c'est vraiment, vraiment euh, très impactant sur ce socle, puisque vous pouvez voir que les flancs sont extrêmement euh, euh, okay, proéminents non, sur non, le non. plateau, et donc du coup, bah, il est très très facile à prendre sur les flancs, euh, Bon. Il se déplace vite parce que même s'il se déplace à 1, il a le plus grand socle, mais on verra également assez clairement que ce n'est pas euh, la machine qui sert à se déplacer, c'est plus quelque chose qui est tanky, qui est posé et puis qui va, euh, qui va canarder, euh, canarder à distance. Euh, donc j'en étais à, à, au niveau du mouvement au niveau euh, des armes on a euh, quand même des choses qui font un peu euh, reculer la tête on a d'abord un, un, un canon ionique donc, qui ne tire qu'à 1-2 avec un rainbow mais qui va donc avoir l'impact 1 et le ion 1, donc l'impact 1 euh, on revient euh, dessus c'est moins intéressant euh, que le Critique 1, hein, puisque le Critique 1 il transforme euh, les Surge en critique, alors que l'impact lui transforme les touches. Donc, normalement, euh, les Dodge euh, peuvent, peuvent éliminer euh, la chose hein, dans, la, dans la règle de résolution. On en a déjà, en a déjà parlé. Et euh, le Ion euh, 1, on rappelle qu'un euh, véhicule ou un soldat droïde, hein, euh, du coup, euh, qui est blessé par une attaque de Ion, euh, va gagner un pion. Et en fait, ce pion va lui euh, bouffer une action. Oui d'accord, tant qu'il ne s'en est pas euh, défait. Comment on enlève un pion-ion euh, sur un char qui est ciblé alors le ion, euh, c'est comme le pion immobilisation pour ceux qui connaissent, ça, mmh. se, ça se perd à la fin de la prochaine activation voilà, ouais, ouais. donc c'est pas la fin du tour, attention mmh. euh, par exemple si on prend le ion après avoir joué, eh ben, il faudra attendre le prochain tour, on perdra une action et on pourra défausser le pion ion à la fin de la prochaine activation, donc c'est un petit peu la suppression des véhicules, sauf que bah, là on n'a pas le choix, on doit perdre une action et ça peut être très pénible, donc on voit bien que cette arme là, elle est quand même très orientée anti véhicule, puisque tu as l'impact pour transformer en critique. Mmh. Et si derrière tu blesses, tu ionises. Mmh. Et euh, bon, on en reparlera de ce pion-lion, parce que là, bon, il est sur le NR99. Euh, c'est intéressant. Là où c'est très intéressant, c'est quand vous déployez une triple spider et euh, du coup oui, avec si, une si. triple spider vous pouvez euh, complètement surcharger l'adversaire en pion lion et puis, euh, puis l'immobiliser le, le, au niveau des activations, il ne peut plus rien faire ça. en fait, euh, ouais. mais on y reviendra quand on parlera de cette belle et charmante petite saloperie, bien entendu on a un <rire> fixe avant euh, sur le canon ionique, on a un fixe avant sur les deux armes en fait euh, euh, du tank et puis on va avoir donc ce fameux blaster lourd à répétition qui lui va donc tirer à 1-4. c'est un peu l'arme principale de tous les chars, hein. vous savez oui. que euh, ADN des charts c'est de tirer à 1-4. En mmh. n'oubliant pas euh, cette histoire que euh, euh, je, je l'aborde tout de suite, parce que vous progressez avec nous dans les connaissances que vous avez en fait euh, du jeu. Euh, bon 1-4, c'est bien, mais euh, on est optimal à 1-3, puisque si vous voulez pouvoir offrir en fait vos mots-clés de cette attaque euh, éventuellement à des troupes euh, qui pourraient participer à ce tir, euh, il va falloir euh, tirer à 1-3, parce que les troupes ne peuvent pas peuvent pas tirer à, à une distance supérieur mais bon là on est sur de la c ici donc on n'est pas vraiment euh, concerné mmh. par la chose euh, par contre il y a l'arsenal 2 donc euh, on y reviendra en tout cas blaster lourd donc à 1-4 euh, avec un rouge deux blancs et de euh, et, deux, non, et euh, deux noirs donc ça se ouais. fait quand même et là on retrouve le fameux critique 1 qui est si à Puisque mmh. le critique 1 va permettre de transformer les search en critique. Une search. Une search, Une oui, puisqu'on voilà. a critique 1. Une ah. search en critique. Bon, là, on a un rouge et, et deux noirs. Il y a quand même largement possibilité d'aller le chercher. On va regarder les, euh, les mots-clés armure. Armure sans aucune valeur, ce qui sous-entend qu'on annule tous les résultats euh, touche. Touche, voilà. Bon, C'est fluff, on est quand même sur un gros, gros char euh, bien lourd. Arsenal mmh. 2, donc Arsenal 2, ça va vous permettre d'utiliser euh, deux armes, soit deux armes pour les utiliser sur la même attaque, et donc euh, le cas échéant, euh, fondre euh, les mots-clés ensemble. Si on partait sur euh, cette carte-là uniquement sans carte d'amélioration, on pourrait à distance 2 uniquement euh, ça. tirer euh, canon ionique et euh, blaster lourd à répétition en même temps, et du coup avoir à la fois l'impact 1, le ion 1 et le critique 1. J'ai pas dit de conneries. Non, et surtout pas. avec un énorme pool de dés, il hein, faut le ah dire, bah parce ah que oui, là aussi oui. on va se là. retrouver avec deux rouges, trois noirs, trois blancs. Bon, là on a distance 2, donc c'est pas intéressant, mais vous allez voir qu'avec les cartes d'amélioration, il y a moyen de faire. Donc soit cet arsenal 2, vous en savez pour utiliser deux armes sur la même cible, soit vous en servez pour faire deux attaques en splittant en fait, euh, les attaques euh, sur deux endroits, donc c'est quand même la possibilité d'attaquer deux fois. Euh, c'est euh, quand même assez alléchant on va retrouver cette notion de programmé sur laquelle on reviendra euh, tout de suite après euh, la carte puisqu'en ouais. fait elle va, euh, elle va impacter euh, les, les cartes de, de, de protocole donc euh, je ne m'attarde pas euh, dessus mais on va devoir en fait euh, choisir un protocole lorsque euh, on est obligé euh, de s'équiper d'une carte de protocole euh, lorsqu'on joue euh, ce tank ce qui euh, le monte donc du coup de base à 150 points puisqu'il vaut 145 et ça. donc il est obligé de s'équiper des 5 points d'une d'un protocole. Il a bien entendu le redéploiement, avant ou après avoir effectué un déplacement normal, vous pouvez effectuer un pivot. Transport 1 euh, transport 1 ouvert, donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir, donc 1 c'est transporter une unité, donc une unité complète par exemple de B1, euh, et c'est ouvert, donc quand c'est ouvert vous avez la possibilité euh, d'attaquer vous avez la possibilité d'utiliser vos pions, euh, les pions de l'unité, hein, pas les pions du tank, et euh, par contre vous avez aussi la possibilité d'être vous-même pris euh, pour cible indépendamment du char. C'est-à-dire qu'on peut vous tirer dessus indépendamment du char. Exactement. Euh, le fait d'être sur le char a deux avantages, c'est que vous vous déplacez quand même vraiment très très vite, parce que ce char se déplace très très vite, et voilà. puis vous allez avoir un couvert lourd en étant, euh, en étant euh, sur celui-ci. Exactement. Voilà, et puis ben du coup, le point faible, le point faible 1 euh, au, niveau, au niveau des flancs, hein, je vous remontre le socle, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que.. On ce n'est pas un tank qu'on va voir trop s'avancer sur les lignes pour ne pas être pris justement sur les côtés. C'est vrai que moi, la seule fois où je l'ai vu jouer, c'était euh, à l'Open du Nord. Et en fait, euh, mmh. le joueur l'avait vraiment gardé en, en, en angle de, de tapis. Et puis, il s'avançait un petit peu. Il, voilà, il, il ouvrait un ouais, peu ouais. son angle, mais, mais, mais, mais sans plus. Quoi. Sans Donc, plus euh, hein. Pour l'instant, c'est clair qu'on est là-dessus. On va regarder ensemble les protocoles. Et euh, on va commencer par celui qui, moi, euh, me paraissait le plus obscur. Donc, je rappelle que ces cartes de protocole, vous devez euh, vous en équiper. Et le premier, c'est le protocole euh, d'engagement qui euh, va faire que euh, avec l'IA, si on n'a pas reçu euh, de pion d'ordre, euh, on a euh, un mouvement, soit une attaque, soit un déplacement en première action. C'est ça euh, alors sur le coup je ne comprenais pas trop euh, maintenant euh, j'ai compris tout l'intérêt de la chose mais je vais te laisser quand même euh, l'expliquer <rire> <rire> donc comme tu disais tu dois t'équiper d'un poids donc... donne au char le IA attaque ou déplacement donc s'il n'y a pas d'or tu dois soit attaquer soit te déplacer et on verra que c'est la carte qui vaut le plus cher puisqu'elle vaut 5 points là où les deux autres en valent 3 parce qu'elle va t'offrir quand même, euh, si tu veux avoir un véhicule relativement mobile, même sans ordre, c'est plus intéressant là où tu risques d'être bloqué par rapport aux deux autres IA pour avoir des mouvements et pouvoir tirer en même temps. Mmh. Donc c'est pour ça que le protocole d'engagement est un peu plus polyvalent. Mais on verra qu'en fonction du rôle que tu veux donner à ton char, euh, les deux autres protocoles peuvent être quand même intéressants. Celui-là est un petit peu le plus, le plus, le plus polyvalent pour, pour, mmh. en, en cas de si tu ne donnes pas d'ordre. Hum. Donc on est d'accord, hein, euh, ce déplacement euh, fait que je vais pouvoir bouger euh, et puis ensuite attaquer en fait, c'est ça l'histoire, hein, et utiliser ma Vraiment. deuxième action euh, pour pour utiliser euh, mes armes mes armes basiques et je vais et je vais pouvoir utiliser mon arsenal 2 de, de toute façon. Exactement, tout à fait, si tu as la possibilité, parce qu'on verra qu y a les véhicules, enfin que les missiles s'enclenchent, donc il faudra ouais. qu'ils soient disponibles. Hmm. Voilà. Non mais je parlais du, du protocole de base, celui avec mes deux cartes Ça. à distance 2, pour l'instant, <rire> step by step, on avance. <rire> Ok donc celui là euh, il vaut 5 donc effectivement là ça porte en fait euh, votre euh, votre NR à, à 150, 150 points et euh, comme tu l'as très bien dit les deux autres ne valent que 3 avec euh, un, un protocole de défense donc euh, lui on va gagner IA esquive, votre première action doit être si possible une esquive sauf si vous possédez un pion d'ordre face visible et puis on va gagner également Agile euh, après euh, que vous avez défendu si vous avez dépensé au moins un pion esquive, vous gagnez un pion esquive ça, ça tombe bien quand même hein. c'est pratique, en fait oui. j'utilise un pion et puis si je l'ai utilisé ben, je le regagne, c'est euh, vraiment intéressant et puis surtout ce qu'on va avoir euh, je ne sais, je sais pas si j'en ai beaucoup vu sur des, sur des chars de cette taille là, c'est la manœuvre improbable, elle était sur le sabre Également. Exactement. Ouais. C'est le, le seul qu'il avait ouais. jusqu'à présent. Et euh, vous pouvez dépenser un pion esquive pour annuler les résultats critiques. Donc ça, c'est très, très très très intéressant, puisque comme vous avez armure, il bah, n'y a vraiment que les critiques qui peuvent, qui peuvent vous toucher. Et euh, pouvoir utiliser un pion d'esquive sur un critique, je vous rappelle que normalement, ce n'est pas autorisé. Donc mmh. euh, avoir la manœuvre improbable, c'est intéressant. Exactement. Et puis là, on voit tout à fait hein, la question la... de combo. Hein qui se passe, donc on a euh, IA esquive, donc on commence notre activation par une esquive, si on doit bouger, c'est à dire qu'on choisit de ne pas tirer pour le coup, mais de bouger et eh ben on gagnera euh, le, euh, la main euh, non pardon je dis des, des bêtises, agile c'est le mot clé des rebelles pardon, mm -hmm. ce qui te permet en fait du coup d'avoir un pion esquive en permanence, mm -hmm. donc on esquive on tire et puis à chaque fois qu'on se fait tirer dessus on aura au minimum un pion esquive, voilà c'est ça voilà, grâce et des esquives donc, qui euh, annuleront les critiques et eh oui, c'est surtout ça qui est intéressant surtout ça qui est intéressant mmh. euh, pouvoir, euh, pouvoir annuler les critiques sur une, sur une pièce comme celle-là euh, ça, ça l'a fait durer encore, euh, encore plus longtemps quand même hein. euh, je vous rappelle mmh. qu'on a pas mal, de, pas mal de points de vie euh, par contre, voilà, faire attention à votre mécanique elle est de 7, on va dire qu'elle est mmh. que de 7 parce qu'on a vu euh, des machines qui en ont plus mais euh, voilà, faites attention, euh, faites attention aux problèmes de mécanique bon le protocole d'attaque finalement ce sera celui sur lequel euh, iront les joueurs lambda euh, comme moi euh, bien bourrin, euh, bouddha, bouddha, bouddha, est bouddha est. Euh, qui est que euh, on aura presque envie de ne pas avoir d'ordre pour le coup, et donc là mm. ce sera plus pour utiliser la plateforme, vraiment en mode plateforme, c'est à dire l'utiliser le 99 en mode plateforme quand je dis ça, c'est pas bouger et puis faire bouddha, bouddha pendant toute la partie et donc mm. on va gagner euh, une visée et surtout j'ai presque envie de dire, et surtout on apprécie 2, euh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer 2 dés supplémentaires euh, à la visée, ce qui fait qu'on va pouvoir relancer 4 dés. On est bien d'accord C'est ça, c'est énorme. C'est juste dés. énorme quoi. C'est-à-dire qu'au niveau mmh. de la fiabilité euh, du, euh, du lancer, euh, je rappelle que de façon native, le blaster lourd à répétition qui tire à 1-4 avec critique 1, euh, il lance un rouge, euh, un blanc, euh, deux blancs et, et, et deux noirs. Donc, en, en pouvant euh, relancer euh, quatre fois, c'est euh, juste, euh, juste, euh, juste énorme. Quoi. Franchement, euh... Avec, euh, avec les adrénalines en touche, ouais, ça ouais. fiabilise tout le tir. Et donc, effectivement, quand tu peux rejeter 4 dés, ton tir est, devient très très fiable. Ouais, c'est clair, clair. Franchement, là, Alors, on... voilà. euh, je, vais ouais, je vais juste rajouter un truc, surtout pour les deux cartes. Donc, le protocole de défense et le protocole d'attaque. Donc on a effectivement l'IA esquive ou l'IA attaque, mmh. mais il faut savoir que le mot clé agile manœuvre improbable et le mot clé 2, eux restent valables même quand tu as reçu un arbre. D'accord. Parce qu'on a eu beaucoup cette question là. Ah oui d'accord. C'est à dire que... oui parce que c'est voilà et c'est à dire il gagne ça et ça. Donc par exemple si le NR a un euh, le LTA la lunette enfin euh, je sais plus comment on disait euh, canal de visée jumelé, ouais. ce qui lui permet d'avoir un pion visé. Mais en ayant un ordre, eh ben il aura quand même précisé. Donc il pourra utiliser son visée pour rejeter 4D. D'accord. C'est pas que quand il n'a pas d'ordre. D'accord. Ah ouais! Ah oui, oui, oui d'accord. Du coup, ça ah oui, voilà. OK. Ça rend je... la chose très puissante. <rire> j'aurais une question à la fin de cette présentation, mais euh... OK, on y reviendra. On y reviendra. <rire> on va voir euh, on va voir euh, les, euh, les les armes lourdes qu'on peut euh, associer les missiles que l'on peut associer en fait euh, à à ce, à ce NR. Euh, on va commencer par euh, l'obus euh, anti euh, bunker donc il va lancer un D noir et euh, trois D blancs à distance 1 2. Attention, c'est une carte qui se consomme, c'est-à-dire qu'elle va elle va s'incliner ouais. et euh, ça peut être une action pour la redresser, bien que vous ayez euh, la, notion, euh, cycle, la notion de cycle c'est-à-dire la notion de cycle c'est à la fin de votre activation, si vous n'avez pas utilisé cette carte, redressez-la euh, c'est-à-dire que par exemple, on est au tour 1 on s'en sert, on l'incline, on s'en sert okay. pas pendant le tour 2, au tour 3, on la redresse on est d'accord Exactement. gratuit hein. euh, Si vous voulez vous en servir dans, dans, le, dans le tour 2, il faut payer une action pour redresser euh, la carte. Mais si, ça, je vais je, je veux juste apporter une toute petite précision. Ouais, bah si, ouais. C'est que c'est bien stipulé fin d'activation. Mmh, et pour mmh. euh, les petits coquins et les petits malins, donc, il y a des moyens de détourner ça. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si je n'utilise pas mon missile, je l'ai utilisé au, euh, je, euh, au tour d'avant, donc mmh. je ne l'utilise pas au tour 2, et ben à la fin de mon activation, il se redresse. Ce qui veut dire que si je me mets en attente, étant donné que l'attente se déclenche après mon activation, c'est un moyen d'avoir le missile disponible quand même pendant le tour. Ah là, le, le, petit <rire> tricks, <rire> le petit tricks de cette Ah, voilà. ouais, super. Ah, oui, effectivement, étant donné qu'une mise en attente déclenche la fin de l'activation, euh, ça, redresse, ça redresse ça. Et la au carte. moment où on déclenche le tir, on bénéficie de, cette, de, ces, de ces trois armes, puisque je crois euh, de mémoire qu'elles ont toutes. Non, de, de celle-ci et de, de, de, de l'obus anti-blindage. Euh, puisque mm. l'obus haute énergie. Si, l'obus haute énergie a aussi le ouais, son, oui, donc les, trois. les trois. Vous pourrez le faire avec les trois. Oh, bah merci, Saf, celle-là. C'est cadeau. Est cadeau. Là, elle cadeau. Elle cadeau. Euh, avant, je ne l'ai pas lu, mais on a difflagration, donc on va ignorer les couverts. On a fixe avant. Bon, c'est le cas de toutes les armes, de toute façon, euh, de, de, de, de cette pièce. Et puis on va avoir la dispersion. Ça, c'est rigolo. Euh, ouais. Ça permet, après avoir effectué une attaque contre une infanterie euh, de soldats à petit socle, vous pouvez placer en cohésion chaque figurine non-chef en défense. Et donc ça, bah ça peut paraître un peu, ouais, bof, mais quand on s'appelle, ça souffle, on adore faire ça, parce que je crois que c'est, on fait des trous, en fait, euh, dans, dans la section, et on les repositionne comme on veut, on est bien d'accord. C'est ça, on ne touche pas au chef, mais par contre, on fait toute la cohésion, et du coup, ça permet de sortir des figures, ça permet de les mettre à distance pour d'autres unités, typiquement des B2 dans un tank, par exemple, mmh. ça permet donc de... de, de... Et c'est super, super fort par rapport à ça ça permet de les sortir des couverts en fait, parce que souvent ouais. ce qu'on ce qu fait c'est qu'on met le chef en position pour qu'il ait une ligne de vue et puis on a une gateline ou des choses comme ça qui se, qui se cachent un, un petit peu et du coup là tu vas pouvoir repositionner en fait ces figurines euh, en voilà. dehors du couvert et, euh, et du coup les prendre pour cible plus, plus facilement, Sans couvert, voire, voire, même, voire, Voir voilà, ouais, voire même à porter ouais. donc ça c'est très, très intéressant. Allez on va enchaîner avec euh, l'obus anti-blindage euh, bon, sensiblement euh, la même saloperie, on, a, on va retrouver le cycle hein, donc on vous le réexplique pas. Euh, et donc, vous avez le petit, euh, la petite saffsouffle euh, à faire avec, <rire> avec, euh, avec euh, Là, par contre, on va tirer à distance euh, 2-3 avec euh, un rouge et deux noirs. Là aussi, cette carte va se consommer, donc se redresser soit par une action, soit par un système de cycle. Elle a aussi le fixe avant, et puis là, elle va gagner impact 3. Euh, tant que vous attaquez une unité euh, qui a armure, vous changez 3 résultats touche en critique. Bon, oui. Ok. Euh, ça vaut 10. Euh, L'autre, valait 12. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu conseilles C'est clairement, clairement le rôle, encore une fois, qu'on va vouloir C'est un petit véhicule. Donc, combiné à son arme, c'était 2-3. donc C'est un peu plus court que son arme principale. Mais euh, grâce à ça, bah, il va gagner Impact 3, Critical 1 sur l'arme principale. Avec un pool de dés quand même très fiable puisque deux rouges, quatre noirs, euh, deux blancs avec euh, donc on rappelle les sorts j'en touche mmh. euh, donc c'est super ça c'est clairement pour cibler euh, de l'armure mmh. donc du véhicule, des véhicules légers, potentiellement même des, des petits Joubac ou, ou, ou en face des B2 ou ce genre de choses euh, voilà c'est un missile qui est très intéressant pour ça. Ah ouais, tu vas utiliser ça contre des do toi. Ah ouais, ah ouais d'accord. Parce qu'en fait, qu en fait, du coup, comme tu as Impact 3, euh, tu vas fiabiliser très rapidement les touches euh, contre lui avant qu'il puisse appliquer son armure. Puisque l'Impact 3 va, falloir, va faire qu'il y a trois touches qui vont passer juste après le couvert, s'il y mmh. en a, mmh. et après, il va pouvoir annuler les touches. Mmh. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça euh, pour taper ce genre de, de créature. D'accord, okay. ok. Bon, bah écoute, c'est intéressant. Merci pour... Euh, merci pour... <rire> pour vous, <rire> Mais oui. sinon, c'est fait pour les véhicules quand même global. Hmm, voilà. D'accord. Et puis, euh, on va parler également, avant de parler de la dernière carte, euh, de l'obus à, à haute énergie, euh, qui, est, qui est le chouchou euh, de, de Thomas, qu'on salue, euh, qui tire à distance 2-4, deux 2 deux rouges euh, un blanc, là aussi qui va se redresser avec une action, qui va gagner critique 1 donc euh, ça, moi du coup, ça devient euh, mon mot-clé euh, chouchou à moi puisque on oui, transforme oui, oui. les search euh, en critique, euh, avec deux dés rouges il y a quand même moyen d'aller les chercher on a donc cette notion de cycle, je ne reviens pas dessus et puis on va avoir euh, un mot-clé qui est très intéressant, c'est haute velocity euh, tant que euh, vous attaquez si euh, chaque arme de la réserve d'attaque à haute vélocité, et là on va préciser pourquoi, les unités mmh. ennemies ne peuvent pas dépenser de pions euh, d'esquive, ça c'est euh, vraiment intéressant. Alors pourquoi on parle de ce texte Parce qu'on a Arsenal 2, donc faut faire attention si vous associez cette arme-là avec une autre arme, notamment l'arme native euh, qu'a euh, le char, vous allez perdre en fait euh, ce mot-clé euh, haute vélocité, puisque l'arme euh, de base euh, qui est euh, bon, pour cette distance-là, euh, le blaster lourd à répétition, lui n'a pas euh, le mot-clé haute vélocité. Donc, si vous euh, utilisez les deux armes sur la même cible, vous allez perdre votre mot-clé de, de, de haute vélocité. Par contre, si vous splittez. Et eh bien, euh, cette arme-là va, va bénéficier de, de haute vélocité. Donc, euh, voilà, ça peut, être, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que là, pour le coup, il ne faut pas s'en priver il faut splitter. Est-ce euh, qu'on a le droit euh, de dire. Euh, ma première attaque, je la fais sur cette. Euh, cette euh Ma première attaque, je la fais sur cette infanterie ou cette cible, et puis ma deuxième attaque, je la refais sur cette autre cible. Non, on n'a pas le droit. Non, non on n'a pas le droit. Non, ah, non, ah, non, C'est au même moment. C'est censé être des tirs au même instant. D accord, d accord. Ah, bah, écoute hein, je cherche, hein, j'essaye. Hein, hein. <rire> Pourquoi pas. D'accord, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, les avantages et les inconvénients <rire> de, ce, de ce, cet obus Alors, l'obus à énergie, euh, bon, on sait que souvent dans les parties, il y a souvent des couverts lourds, des couverts donc l'obus à haute énergie tout seul euh, va rarement faire beaucoup de touches s'il y a du couvert lourd ou du couvert léger. Donc il faut vraiment avoir l'opportunité de choper quelqu'un quand on l'utilise tout seul. Hein. Choper quelqu'un sans couvert là c'est parfait. Mmh. Ça marche très bien sur les Jedi qui aiment bien avoir des, des, des esquives. Ben là tu les empêches de l'utiliser donc ils vont être sur une 4+, en général. Mmh. Donc c'est super cool, même sur des, des rebelles cachés derrière un couvert, etc. Ça peut, euh, ça peut, être, vraiment, ça peut être vraiment intéressant. Euh, et sinon, on peut choisir effectivement de faire la grosse attaque, qui lui rajoute quand même des dés euh, super intéressants, parce qu'encore une fois, on a trois rouges, deux noirs, trois blancs. Mm -hmm. Donc ça tape, ça tape fort. Mm -hmm. Donc t'as la petite option de le garder pour cibler un petit truc, un petit sniper, un petit, euh, un, petit, euh, un, petit euh, un petit jedi qui se baladerait par-ci par-là. Et sinon, tu mets tout le pool et là, tu peux envoyer une grosse attaque. Euh, D'ailleurs, le joueur que j'affronte à l'Open avait cette arme-là et ça lui permet quand même de, de te balancer. De des sauts de dés à la mmh. gueule. On rappelle que c'est pas parce qu'il y a Critique 1 sur cette carte-là et Critique 1 sur la carte de base et qu'on met tout dans la même attaque qu'on va avoir Critique 2. Et si <rire> <rire> C'est pour ça que ça rend la chose quand même très forte, c'est qu'on va, on va, avoir on, va pouvoir, ouais, on va pouvoir appliquer un Critique 1 avec cette carte-là et puis on va pouvoir appliquer le Critique 1 avec l'autre. donc Du coup, c'est comme si on avait Critique 2. C'est ça. Et du ouais. coup, ça, deux searches qui vont passer directement en critique. Tu vas passer les couverts, tu vas mettre des touches. Ah, là, mon petit Pierrot, t'as bien capté que ça peut être assez pénible. C'est gourmand, c'est gourmand. Mmh. Non, tout ça pour dire que euh, on, moi, de prime abord, comme ça, je conseillais pas euh, je conseillais d'utiliser, de splitter, mais on peut dire que, euh, bah, effectivement, si on est sur quelque chose qui, qui est à couvert, parce que tu disais, la haute vélocité, c'est bien sur quelque chose qui est à découvert. Dans Star Wars Legion maintenant, on a découvert euh, un paragnoda qui court dans la Pampa euh, vraiment énervé, c'est quand même assez rare. Euh, mmh. Et donc, du coup, bah, on s'assoit sur cette histoire de haute vélocité on split avec le blaster lourd à répétition je rappelle qu'on va quand même tirer à distance 4 donc il y aura vraiment moyen de faire du mal euh, ça vous fait un pool de dés euh, 5, 6, 7, 8 dés euh, 8 dés balancés euh, dont 3 rouges et, euh, et, euh, et 2 noirs euh, avec euh, critique 2, c'est à dire quand même la possibilité de transformer vos surges euh, en critique Ouais, il y a vraiment vraiment, moyen de, de, de faire quelque chose. Pour peu en plus, que vous ayez utilisé, je ne sais pas moi, un protocole euh, d'attaque qui vous permet d'avoir une visée et d'avoir, oh merveille, un précis 2, c'est-à-dire la possibilité <rire> de relancer 4D. C'est une c fiabilisation, énorme, fiabilisation énorme. Ah ouais, franchement, si vous voulez la jouer fond de cours... Euh, vous utilisez le NR-99, vous lui mettez protocole d'attaque, vous lui mettez euh, l'obus à haute énergie, euh, vous, parti. vous faites Arsenal 2, vous tirez euh, le tout euh, sur, sur une cible, et puis vous recommencez, et vous recommencez, et vous recommencez. Et franchement, vous allez épuiser l'adversaire. Ouais. Oui, comme tu disais très bien, c'est euh, le seul missile de ceux que tu as présenté qui a une portée 4, ouais. donc qui synergise très bien avec son arme principale. Et donc, à partir de là, quand on veut avoir un rôle vraiment fond de cours, c'est parfait, ouais, c'est clair, c'est la compo fond de cours que, que l'on vous propose <rire> on finit avec la dernière carte, c'est le canalcom de bord qu'on avait découvert dans, dans la latte, je crois qu'il était dans le A5 aussi, peut-être ouais, c'est la... ça. Non, bon. oui, oui c'est ça, pendant l'étape euh, donner des ordres de la phase de commandement après que vous avez reçu un ordre vous pouvez donner un ordre à une unité euh, que vous transportez, donc bah, ça va permettre de donner des ordres à la petite troupe de B1 euh, que l'on a, euh, a sur le dos, par exemple. Voilà, tout simplement. Mmh. Bah, c voilà, c'est euh, dès que le véhicule reçoit un ordre, et eh ben l'unité transportant, l'ordre. a un. Donc, il faut quand même donner un ordre au NR, mais ça permet d'avoir un ordre gratuit sur l'unité dedans, pour bien contrôler son timing de débarquement ou d'attaque. Alors, justement, j'allais y venir. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur le débarquement, comment ça se passe Alors, le débarquement, quand on décide de débarquer, il faut pas que le NR n'ait plus... Enfin, euh, en fait, non. Si le NR a fait un seul mouvement, on peut débarquer donc, c'est on pose le chef au contact du socle, ouais. on fait un petit mouvement de 1, mm -hmm. et ensuite, s'il n'a fait qu'un mouvement, on a une action derrière, soit tirer, soit rebouger. Par contre, si le NR a bougé deux fois, on pourra uniquement débarquer, c'est-à-dire juste poser le socle, descendre, mais on ne pourra rien faire d'autre. Mm -hmm. D'accord, ok. Donc, c'est relativement intéressant de faire attention à ça parce que c'est bien d'avoir qu'un so qu seul mouvement pour qu'on puisse derrière débarquer et tirer, par exemple. Voilà, c'est intéressant. Si on fait deux mouvements, autant, à mon avis, rester dans le tank et tirer, puisqu'on peut tirer du tank, bien on sûr, le rappelle, puisque c'est un transport ouvert. Ouais. Et en plus, on garde le couvert d'eux et on attendra patiemment l'opportunité euh, de descendre si on en a besoin. Bon, eh bien, on en a fini euh, avec euh, les présentations euh, des cartes de ce NR99. Je vais euh, commencer la conclusion par te poser une question. Pourquoi on n'en voit pas plus sur les tables quand on voit euh, la grosse bertha euh, que cela peut euh, proposer Alors, à mon avis, à mon sens, il euh, y a une question chez la, chez la CSI, c'est surtout déjà une question de points, euh, et, euh, et qu'on a accès aujourd'hui à des mmh. sympathiques, comme tu l'avais dit par exemple, l'araignée, et que tu n'as pas forcément beaucoup de troupes que tu as envie d'emmener au corps à corps très vite, et surtout euh, seul. C'est-à-dire que là, si on met un deux coups dedans, par exemple pour l'un des plus, plus gros bouchers de la CSI, le problème, c'est que le temps qu'il arrive, il peut se prendre des tirs, tu peux être ciblé dans le véhicule, donc, ce n'est pas fou. Si le Doku perd 1 ou 2 PV avant d'arriver, ce n'est pas top. Les Maniagard aiment bien rester à côté de leur euh, Doku ou de, de leur euh, ouais. reviews. Mmh. Voilà. La problématique, c'est qu'on a un véhicule qui transporte qu'une seule unité, là où la CSI aime bien avancer en paquet, mmh. rester proches les uns des autres, ainsi de suite. Donc, si tu veux, l'unité qui se prête vraiment bien euh, actuellement, en tout cas pour ce qu'on en a vu, c'est les B2. Euh, parce que les B2, euh, surtout avec le B2 HA, qui fait un petit combo avec l'obus anti-missile qui enlève les couverts, qui te permet de rapprocher les gens, puis le B2 HA des B2, des B2 qui fait qu'en sorte tu enlèves le couvert aussi. Donc tu as un sacré tricks de combo avec des jolies poules de dés à faire avec ça. Mmh. Euh, voilà pourquoi on le voit. On le voit moins, euh, je pense qu'il est aussi un peu méconnu sur, son, sur sa potentialité. Il y a aussi un autre aspect très important, au-delà des 11 points de vie qu'il a, euh, il n'est pas aussi résistant qu'un AAT. Mmh. Donc euh, le AAT en plus, le combo à haute vélocité, lui il l'a. D'ailleurs, on l'a vu dans le rapport de Bataille des Vies, si on a un principal à haute vélocité, tu rajoutes l'obus le le, à haute énergie. Donc l'impact est fort euh, du AAT, plus résistant. Même si celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même, comme tu disais, grâce au protocole, euh, une fiabilisation assez énorme euh, de ses attaques. Moi, je l'ai subi à l'open, je peux vous dire que ça fait mal. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, c'est voilà, le balance entre le prix, sa résistance... Euh, et qu'est-ce qu'on va mettre dedans si on choisit de mettre quelque chose dedans. Mmh, mmh. C'est un petit peu ça qui fait qu'on qu a un peu du mal à l'appréhender, le, à le, à le, à je pense, aujourd'hui. Alors pour l'avoir reçu dans la tronche, puisque là on a donné un peu des clés pour le jouer, comment on fait pour le contrer quand il est configuré comme ça, fond de cours On a dit avec un protocole d'attaque qui va fiabiliser les relances qu'on a donc cette espèce de machine qui te pilonne à distance 1-4 donc ça fait, quand même, ça fait quand même une grosse portée, il est là-bas il est au fond, à l'horizon, au fond de cette table, c'est quoi le choix Je le laisse me faire des malheurs jusqu'à la fin de la partie et je me concentre sur tout le reste Ou alors, ben, malgré tout, j'utilise pas mal de ressources pour essayer de m'en débarrasser. C'est quoi le bon compromis, à ton avis Alors, en fait, si tu as les armes, pourquoi pas euh, Mais j'ai envie de dire, la problématique, c'est que ça va des... En fait, si tu as une marée de béants, qui elle aussi va tirer des petits critiques par-ci, par-là, et que tu vas t'épuiser sur le, sur le NR, tu risques de perdre euh, du fait que les biens te débordent. Mmh. Euh, donc il va vraiment falloir prendre en compte le scénario. Est-ce que le véhicule compte dans le scénario ou pas Ou est-ce que c'est un scénario que pour des troupiers Dans ce cas-là, on va peut-être essayer de se cacher, de se planquer, et d'asmater plus les troupiers pour euh, le pénaliser sur le scénario troupier, mmh. euh, de soldats plutôt. Mais si par exemple c'est euh, c'est un scénario où le véhicule compte, à un moment donné, il va falloir euh, va falloir se mettre au boulot et essayer de le tomber. Donc comme on disait, il a quand même des flancs très larges mm -hmm. qui vont donner impact à toutes les armes. Mm -hmm. Donc ça permet quand même de le taper euh, de le taper assez régulièrement. Je vous rappelle par exemple un truc très simple, hein, un sniper euh, Empire ou Rebel euh, qui a donc euh, le, le perforant. Euh, dès qu'il fait une touche, c'est un impact, c'est un critique et il ne peut pas utiliser les esquives, mmh. puisqu'il a haute vélocité, mmh. donc même s'il est en protocole de défense, euh, ça passera quand même, mmh. et, et on lui enlève petit à petit des points de vie comme ça. Mmh. Donc euh, La résilience à 7, comme tu l'avais très bien dit, c'est la plus faible euh, en termes d'écart entre le nombre de points de vie prend les dégâts véhicules. Euh, le TRTT est à 8, les autres en général sont à 9-8, euh, là lui il a, 4, il a carrément 4 points de vie d'écart entre sa résilience et, et, euh, et le moment où il explose. Euh, par contre, moi ce que je conseillerais, les joueurs qui ont envie de tenter le NR99, de ce fait-là, n'hésitez pas, ça ne coûte que 12 points euh, chez la CSI, à blinder de petits workers derrière qui réparent. Ah et 2 ouais. euh, PV par worker, là je peux vous dire que le projet de détruire le NR99, ouais. tout d'un coup, ils fondent dans la tête de l'adversaire. Mmh, mmh. Et du coup, on se retrouve avec la grosse Bertha qui canarde pendant 6 tours. Quoi. Pendant 6 tours, et il va falloir baisser la tête. <rire> Alors, en fait, je t'avais demandé de trouver un moyen pour le détruire. Pas de données, encore plus <rire> aux gars qui veulent le jouer mais bon, hein, euh, voilà. bon pour le, je disais pour le détruire on a, on a des véhicules hein, donc les véhicules sont très bien armés les T47, les TRTT mmh. qui ont nativement des impacts 3 euh, mmh. sur, leur, sur leurs armes de, principales donc ça, ça leur permet ça tu peux rapidement le tomber et puis tu as aussi tout ce qui est les mots clés critiques, hein, les T21, mmh. les DLT20A si, si le projet tu te mets dessus par contre il faut le mener à bien faut, Si le de l'attaquer il va bah, falloir l'attaquer vite et fort avec tout mmh. ce qu'on a pour le tomber au plus, au plus vite. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on en a on, a... on a fait le tour de ce nr 99 NRN 99 Attention, il faut que je le, je le prononce bien. Merci, Saf, pour ta dispo, pour ton expertise. Et Avec plaisir. Pour, pour les petits coups de pute. Hein, je, je, je, je, retiens, <rire> je retiens le stand-by, franchement. C'est salé. celle-là. Celle-là, elle est bien salée. Euh, donc, on, on retient le stand-by. Euh, ça peut être en plus... Euh, alors, Attention, le, la portée du stand by c'est combien Alors c'est deux. Ouais. ouais, ouais. D'accord. Donc euh, ouais on peut. Sauf un... euh, quand il n'a pas, lui n'a pas. Permet d'avoir mais c'est deux donc d'accord de ok Ouais, c'est deux donc on peut pas être aussi gourmand que je l'imaginais mais, mais bon voilà euh, moi je conseille quand même la configuration fond de cours protocole d'attaque qui est et au but à haute énergie je pense que je ferai une petite partie avec en le testant comme ça et puis, euh, et puis bah, si on le joue on filmera comme ça vous pourrez vous en rendre un petit peu plus compte n'hésitez pas à euh, liker à partager et puis surtout à commenter et à poser euh, vos questions euh, sous euh, sous la vidéo, et puis bah, on essaiera de vous trouver euh, les réponses qui vont bien. Prochaine vidéo, euh, ce sera euh, sur... Qu'est-ce qu'on fait On fait, fait euh, l'Ornithopter, euh, ou alors on fait les spiders, toi qui choisis On va faire l'Ornithopter, on va laisser le, le plus goûtu pour la <rire> Ok, alors prochaine vidéo, ce sera sur l'Ornithopter, en plus ça permet comme ça de diversifier un petit peu euh, euh, les factions, je vous remercie à tous de votre fidélité, de votre confiance et puis du soutien que vous nous apportez. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. A très bientôt Merci. pour une prochaine présentation. On vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour protéger le titre d'en face. A très bientôt. Ciao. Ciao.